Thank you. Pirates, peut-être on peut commencer sans fin cette table ronde qui, qui risque de sombrer sous peu, mais bon, on aura essayé. Donc, euh, donc les pirates présents. Jean-Sébastien Guillermou, avec qui j'avais fait une table ronde l'an passé à Nice Fiction, qui était, qui était très bien d'ailleurs, qui me fait le plaisir de revenir cette année pour parler des pirates. Ça tombe bien puisque son roman s'appelle Les Pirates de l'escrogriffe publié chez Brajlon, donc il y a le deuxième tome qui est sorti et le troisième qui sort dans deux mois, c'est ça Suite Philippe Monod, un autre amateur de pirates qui nous fait découvrir notamment les aventures du capitaine Providence, peut-être en parlera-t-il un petit peu après. Et Olivier Sanfilippo, donc responsable artistique de Nice Fiction, qui est plus connu comme illustrateur peut-être, mais qui est aussi un amateur des, des hautes mers, notamment dans les parages asiatiques, dont il nous parlera aussi un petit peu plus tard. Alors vu que c'est des pirates, je ne vais pas commencer une longue introduction, on sait ce que c'est des pirates, bordel de merde quoi Donc quels sont vos pirates préférés, messieurs Qui veut commencer Ben, ben, moi probablement parce que bon ben, je suis un amoureux de l'asie un amoureux du japon alors j'opterais pour euh, ces, ces pirates euh, du sud euh, du sud-est hein, japonais les wako qui ont écumé euh, et les, la mer de chine et bien plus hein, philippines enfin euh, et si j'avais un pirate euh, favori allez ça serait euh, wang, euh, wang Che. voilà donc euh, on en reparlera peut-être tout à l'heure éventuellement moi, c'est une femme, parce que être euh, pirate et femme, c'est euh, assez subver subversif pour me plaire. Et c'est Anne Bonny. Voilà, je la trouve, je trouve le personnage extraordinaire, et plein, plein de courage, plein de, plein de liberté. Voilà. Moi, je vais être assez classique. Moi, c'est Long John Silver, pour une raison bien simple. C'est déjà un personnage qui m'a marqué mon enfance. Et pour moi, au XIXe siècle, c'est un des premiers anti-héros, en fait. C'est vraiment un héros maléfique. Et c'était assez nouveau dans la littérature de l'époque d'avoir un personnage, un mauvais, un antagoniste, d'avoir un tel charisme et voler la vedette finalement à, à tous les héros de, du livre « L'île au trésor ». Merci, merci pour ce petit tour d'horizon préliminaire. Alors, on a vu déjà différentes choses des pirates un petit peu des Caraïbes, assez, assez connus, les pirates japonais, asiatiques, les Wako, qu'on connaît un petit peu moins peut-être en Europe, mais qui, qui sont très intéressants eux aussi. Et donc, ça, c'est un aspect assez intéressant dans la piraterie, c'est que souvent, l'image qu'on a, c'est surtout les pirates des Caraïbes, pas seulement dans les films, les films récents, mais depuis, depuis ouais, John Long Silver et même avant, avec Daniel Defoe, c'est vies des pirates qui qui ont beaucoup marqué l'imaginaire de la piraterie. Mais la piraterie, c'est évidemment un phénomène beaucoup plus, beaucoup plus ancien qui existe depuis que, certainement, il y a de la navigation et des gens qui sont sur l'eau avec des bateaux pour commercer. Il y en a d'autres qui ont eu l'idée de leur voler ce qu'ils allaient commercer, etc., etc. On pourrait citer comme ça plein de pirates en, dans la Méditerranée. On n'y pense pas forcément, mais ça a été une, une mer de pirates pendant, pendant des siècles, des milliers d'années même. Déjà, dans l'Antiquité, il y avait beaucoup de piraterie. En Asie, on le verra aussi, il y a énormément de, de pirates très intéressants, que ce soit au Japon, mais aussi dans les Philippines, en Indonésie. Et donc la piraterie recoupe une multitude d'aspects, de contextes, d'enjeux de, qui sont très différents de ceux qu'on peut imaginer quand on pense aux clichés de la piraterie. Mais c'est intéressant de voir comment de, nos auteurs les abordent. Par exemple, toi tu me disais que hier tu me disais ça, ce qui t'intéresse vraiment c'est notamment l'aspect picaresque de la piraterie que tu développes dans ton roman et qui, euh, qui se rattache un peu à ce que tu me disais, cette tradition du anti-héros peut-être. Ah, Tout à fait, il euh, y a le côté un peu loser, il hein. faut, faut bien dire les choses dans, dans mon roman. Et pour ça, je me suis vraiment basé sur, pas mal sur l'histoire, même si mon roman euh, est très burlesque, un peu absurde, euh, par certains côtés pas, pas très réalistes. Au niveau de la piraterie, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué que j'ai repris dans le roman, euh, notamment euh, l'aspect république. En fait, ce qui était assez amusant, c'est qu'il y avait une décision au niveau euh, qui était prise euh, sur un navire. Donc le capitaine euh, est, était élu souvent. Et, euh, et pour ouais, revenir, peut-être on en parlera un petit peu, un après, peu de tard, démocratique, ouais. tout ça. mais euh, il y avait aussi un aspect assez assez étonnant, c'est le, le côté des les dettes. en fait. Il y a beaucoup de pirates qui ont contracté des dettes. Alors on imagine, comme tu disais tout à l'heure, le pirate des Caraïbes flamboyant, et on imagine beaucoup moins le pirate qui, qui louait un navire, qui devait rembourser des traites. Et alors, il avait beau garroiller sur les mers, lorsque le capitaine pirate revenait, eh ben il avait souvent des, des, des créances, il devait rembourser des dettes. Alors, ça devait être quelque chose d'assez, euh, assez, assez absurde. Et ça, j'ai ai beaucoup aimé euh, reprendre ça dans, dans mon roman, avec les, notamment les, les, aussi les contrats de matelotage. Euh, quand on était blessé, en fait, il y avait une espèce de sécurité sociale. Et mais du coup, euh, ça, ça montre bien l'aspect vraiment très dangereux de cette activité. D'ailleurs, il y a très peu de pirates qui ont vécu, euh, qui ont vécu longtemps et, euh, et je, suis, je suis très attaché à ça et c'est ce qui rend justement d'autant plus ces personnages attachants, c'est vraiment le côté euh, on est, dans la réalité historique on est vraiment très loin de, du mythe en fait, du pirate redoutable donc j'interrogeais Jean-Sébastien sur un aspect le, pirate, le côté picaresque des pirates est-ce que c'est un aspect que tu, que tu reprends toi aussi euh, pas vraiment. En fait, euh, je, je me suis contenté pour, euh, pour mon personnage euh, capitaine Providence de, de reprendre le, un peu les clichés les plus répandus euh, euh, du pirate parce que ce qui m'importait, c'était de terminer un texte rapidement. C'était une commande qu'on avait faite sur une thématique, les pirates, que je n'avais jamais abordé en tant qu'auteur. Euh, J'avais eu des lectures autour de, des pirates, notamment euh, l'île voilà, euh, au trésor qui avait été une de mes lectures de jeunesse euh, euh, très importante. Euh, mais pour autant, euh, j'avais jamais vraiment eu euh, ni l'intention euh, ni l'occasion euh, jusqu'alors de d'écrire sur les pirates. Donc, euh, je me suis attaché à, à, des, à des choses très euh, euh, très très euh, enfin, normal pour pour des pirates. C est, c est, euh, euh, euh, il me fallait un personnage euh, atypique, un petit peu un petit peu paillard, un petit peu dingue. Euh, pour, pour l'histoire que je me proposais écrire et j'ai été, euh, été chercher euh, le pirate de Roman Polanski, euh, dans Pirate, c'est euh, le capitaine Bartholomew Red, que j'avais adoré, euh, dans ce qu'il avait de paillard et de vin aussi, euh, dans, dans, dans son comportement, dans le, de, de cette indifférence vis-à-vis -vis du monde, euh, si ce monde n'excédait pas son nombril. Euh, euh, donc, euh, euh, voilà, ce personnage-là, ainsi que son second Frog, grenouille, euh, m'avait vraiment saisi. Et puis je me suis dit, je m'étais dit, bon ben bah, de toute façon, euh, voilà, allez, euh, c'était pas du plagiat, c'était de la copie. <rire> bon, j'allais prendre, j'allais prendre me, euh, le Capitaine Red et Frog, et c'est devenu le Capitaine Providence. C'était aussi un hommage à Anne Bonny. Euh, le capitaine Providence et puis euh, j'ai trouvé un second tout aussi euh, frêle et énergique que, que, que Grenouille euh, et c'est un, un petit moine donc, euh, que le capitaine Providence appelle Moignon, et qui est le narrateur de euh, ces, ces histoires et euh, ce qui m'a plu tout de suite quand euh, j'ai commencé à rédiger la première nouvelle c'était euh, que je m'étais fixé sans même m'en apercevoir des axes narratifs euh, finalement ce euh, que je trouvais assez, assez intéressant euh, euh, déjà euh, c'était le contraste entre le, la rigueur euh, de, de Moignon dans ses écrits dans le, dans le, dans le report qu'il faisait de, de, euh, des aventures du de capitaine Providence et d'autre part euh, le caractère paillard et ordurier de, de, du, du, du dit capitaine Providence donc ça c'était intéressant dans un premier temps et puis dans un second temps je me suis dit bon ce gars là un petit peu comme le capitaine Red, en fait, c'est un clodo des mers. Mais c'est juste ça, quoi. C'est un gars qui n'avait ni, ni de contrat avec qui que ce soit, si ce n'est avec lui-même, et euh, peut-être beaucoup de choses à régler avec la vie en général, et les gens en particulier. Et, euh, et il était... Il était, euh, il était enfin, vraiment libre, quoi. Et, euh, euh, il euh, il n'avait rien d'autre que cette, cette énergie de vivre. Alors... Il commence, donc toutes les histoires que j'ai écrites, il y en a euh, aujourd'hui 7 euh, qui sont toutes parues dans le l'Enfeust Mag, la prochaine ce sera dans le numéro 200, là, euh, euh, qui sort en, en, en, en, pendant l'été. Euh, il n'a au début de l'histoire absolument rien que ses guenilles sur lui, il obtient tout ou tout ce dont un homme pourrait rêver euh, au milieu de l'histoire et à la fin il repère tout. Voilà. Et donc ça ça, c est, c est, et ça en fait ça a été euh, le ça a été l'axe narratif de chaque nouvelle. Voilà. Alors moi j'ai une vision peut-être un peu plus terre à enfin pas terre à terre hein, mais en tout cas plus, plus plus plus standard plus plus historique et aseptisé en tout cas du pirate mais enfin en tout cas moi le côté plutôt du pirate qui euh, là du côté picaresque ou euh, c'est euh, c'est moi c'est l'entrepreneur en fait. C'est que euh, on en tout cas pour ceux que j'ai étudiés moi de mon côté. Euh, c'est avant tout des entrepreneurs. Une entreprise, je pense que ça renvoie aussi à l'étymologie un peu du mot, qui est, est tenter l'aventure la, enfin en fait, euh, pirate. Et, et là, bah, on tente l'aventure et c'est souvent une aventure commerciale, en fait. Qui est aussi associée à aventure militaire, mais c'est souvent pour ouvrir des. Dans mon, là où j'ai travaillé, pour ouvrir des, des réseaux euh, après euh, commerciaux intra-asiatiques. Euh, donc ah, voilà coup, donc en parler un peu plus en détail ouais, c'est l'objet ouais, ouais. de ta thèse je crois une, une petite partie en tout cas Mais ouais ouais donc moi j'ai travaillé euh, sur un sur un fief euh, enfin sur les relations d'un fief qui est Irado euh, euh, qui est tenu par les Matsura qui en fait s'ouvre euh, au, au commerce euh, au Japon hein, Je hein, pense donc, il faut que tu expliques suite. un peu ce que sont les Matsura Les Matsura en fait c'est la famille seigneuriale hein, les daimyo euh, du euh, donc euh, à partir euh, réellement enfin c'est une famille qui est très ancienne qui date en fait euh, du XIIe, XIe, XIIe, enfin on ne sait pas trop, euh, mais qui s'est constitué à partir de bandes guerrières euh, pendant l'époque Heian et euh, dans le sud, en fait au, au nord-nord-est euh, de Kyushu, donc c'est l'île au sud, euh, la, la grande île au sud de, du Japon. Et donc bon, ils se sont des euh, qui en fait, c'est des bandes de guerriers qui, euh, justement, ça retouchera l'aspect un peu démocratique euh, de la piraterie, euh, qui sont euh, où les guerriers sont le même niveau, le même rang et en fait euh, délibèrent, euh, prennent les décisions euh, ensemble. Et bon, on a une soixante dizaine à peu près de, de familles qui s'associent euh, en euh, un clan. Et euh, en fait, ce clan, euh, l'une de ses activités euh, principales et très vite, ça va devenir euh, la piraterie. Et c'est marrant l'ambiguïté qu'il y a justement, même historique, hein, où on parle à tour à tour, euh, quand on parle de la famille Matsura, donc euh, de bandes de guerriers, de familles de guerriers, voire nobles, euh, qui ont défendu euh, par exemple le Japon contre les Mongols euh, au XIIIe siècle. Et en fait, on se rend compte que les bandes de pirates qui écument euh, les côtes coréennes, euh, chinoises, les Wako, en fait c'est la naissance des Wako, les Matsura. Euh, c'est un type de pirate... Hein. Euh, sont en fait les mêmes, les mêmes personnes. Après, bon, il y a eu tout un apport de, de Chinois, de Coréens dans ces bandes-là. Hein. Donc, c'est des bandes, après, plus internationales, euh, très asiatiques. Et euh, donc, c'est toute cette ambiguïté qu'il y a entre... Est-ce que c'est... Ré... Enfin, ce sont des pirates, officiellement, euh, quand on désigne les Wako. Donc, c'est des pirates. Mais en fait, quand on sait ce que sont les Wako, ou avec qui ils travaillent, à qui ils sont inféodés, euh, en fait, ils ont la figure à la fois de corsaires, de commerçants, euh, et euh, donc c'est assez ambigu pas aussi, euh, la figure du pirate n'est pas aussi tranchée euh, comme on peut enfin, de manière classique le dire en Europe entre le corsaire, le pirate, le marchand euh, l'armée euh, régulière euh, des compagnies éventuellement oui oui tout à fait mais c'est vrai qu'on a ce, ce cliché là il euh, y a le pirate et on fiche le pirate il y a le corsaire en fait euh, voilà, je pense que c'est l'entreprise euh, avant tout et, et puis c'est surtout de grands opportunistes et je pense que c'est ce qui fait une bonne partie de la piraterie. Ah, bon sens. Alors je vais faire un petit petit hors-sujet, mais vous parlez tous les deux de l'île au trésor. Est-ce que vous connaissez la série Black Sails Série récente. Oui. J'ai apprécié les premiers. Et je me suis endormi rapidement. Oui, là, est oh, bien, est voilà, bien. à partir de. Il, y a, euh, il, il euh, je, je crois qu'ils font une erreur, en fait. Euh, Ils euh, il n'accordent pas assez d'importance à l'action, tout simplement, à l'intrigue, beaucoup. Mais c'est pas. Euh, pas un univers. Alors, c'est intéressant parce que c'est pas un, je, je pense que l'univers de, des pirates n'est pas un univers à intrigue. C'est un univers où ils se foutent de, se foutent sur la gueule. Et, euh, et, et ils, ils se font courser. Ils se, voilà, Exactement. Donc, et puis ça commence à devenir lourd à un moment donné. Donc je me suis mais, mais vraiment endormi. Voilà. Mais je regarde les séries tard. Et euh, j'ai tendance à m'endormir. Mais celle-là, elle m'a vraiment euh, servi de, de, de soporifique. Voilà. Petite parenthèse donc sur cette série. Donc un aspect qu'on a évoqué aussi, c'est l'aspect démocratique, entre guillemets, ou anarchique, ça, ça dépend selon les configurations pirates. Effectivement, on trouve souvent cette idée un petit peu égalitariste, avec des pirates qui, qui font irruption parfois, qui peuvent se battre, on ne sait pas. Là, ce n'est pas l'anarchie au sens où je l'entendais, c'est plus l'anarchie au sens où l'entend le pouvoir. <rire> Vous êtes pas obligé... Battez-vous derrière. Battez-vous au dernier rang, ce sera bien. Ouais. bien. Allez. Oui, sur la planche, lui La planche pour lui Je sais pas à qui ils ont piqué les épées, mais c'est certainement pas des sables d'abordage, ça. Non, effectivement. Donc oui, cet aspect un peu de démocratique, entre guillemets, qui, qui est avéré historiquement, effectivement, donc tu nous as parlé de ces sociétés de guerriers qui sont tous sur un pied d'égalité, on trouvait ça chez, les, chez de nombreux pirates, donc les pirates des Caraïbes, les Baymen, Obélis, qui avaient comme ça une société aussi assez égalitariste, où, dans de nombreuses, euh, il y a aussi ce qu'on appelle les utopies pirates, qui, qui ont fait couler beaucoup d'encre, mais qui, sont certaines plus ou moins légendaires comme Libertalia à Madagascar fondée par des pirates des Caraïbes qui auraient peut-être existé mais il y a aussi la république corsaire de Salé au Maroc qui a une existence autonome assez éphémère mais qui ensuite s'est prolongée et qui, qui était pour le coup une vraie république pirate pendant quelques années il y a aussi l'île de la Tortue etc donc et ça c'est peut-être je pense un aspect qui vous, qui vous nourrit aussi peut-être oui, ben, il y a, je me suis un peu réapproprié le, le mythe de Libertalia dans, dans le tomain des pierres de l'escrogriffe. Il faut savoir que, pour revenir à l'époque historique, au XVIIIe siècle, le, les maires étaient un formidable laboratoire des idées des, des Lumières. Et euh, comme on, on en parlait un petit peu tout à l'heure, avec les, les décisions qui étaient prises conjointement, avec des capitaines qui étaient élus, qui pouvaient être évoqués aussi, et on était par certains aspects très loin de, des régimes qu'on pouvait trouver à l'époque, notamment la, la monarchie absolue, et c'est euh, ça qui est vraiment intéressant dans la piraterie, c'est qu'il y a un côté vraiment subversif, extrêmement subversif, puisque ces idées ont fini par triompher. Et donc par certains côtés, on, a, on avait vraiment euh, beaucoup de modernité dans, dans ces équipages. Et, et dans ce mythe de Libertalia, Libertalia, qui pour le coup était vraiment un mythe, on a eu des, des marins qui ont essayé de rechercher euh, cette, cette île. Et euh, c'est drôle parce que finalement le, le mythe s'est confondu avec le... On n'était plus ni dans la fiction ni dans la réalité. Et euh, c'est assez vraiment intéressant et assez troublant finalement. Et là aussi on est très loin du, du mythe du, du pirate sanguinaire. Et pour moi le, le, les pirates étaient d'ailleurs plus des, des victimes qu'autre chose puisque ce qu'il faut savoir, 18e siècle, et ça je reprends ça un peu dans mon thème, un, on avait parfois des jeunes qui étaient engagés de force sur des navires, c'est-à-dire que dans mon... Oui, oui, oui. Dans, dans mon dans mon univers, on a la monnaie, c'est le sol, donc on a des solis et parfois on glisse un sol dans un, un verre, et lorsqu'un lorsqu'un jeune boit son verre et trouve le, le sol au fond du verre, et ça, ça, c un, ça fait office de contrat, et le, le jeune est enrôlé de force, et euh, on avait donc des marins qui se retrouvaient embarqués dans des navires commerçants et parfois même sur des navires pirates. Et parfois, on avait aussi des gens qui étaient recherchés à tort ou à raison pour des crimes et qui n'avaient plus d'autre choix qu'aller sur des équipages de pirates, non pas parce qu'ils avaient soif de sang ou soif de crime, mais parce que c'était un échappatoire. Sinon, c'était le bagne ou, ou la mort. Et donc, c'est vraiment intéressant. La réalité est assez cruelle, finalement. On est plus dans la tragicomédie euh, qu'autre chose. Ben justement, sur les... Moi, le, sur la partie, euh, justement, les Iki, euh, une période assez, euh, assez trouble, en fait, où euh, la piraterie se développe. Hein. Euh, au Japon, enfin il y, y a une piraterie standard, en fait. Hein. Les Wako, c'est vraiment un type de pirates qui sont même identifiés géographiquement et euh, qui, après, on associe vraiment aux raids qui sont sur la Corée, essentiellement. Euh, sur la Chine, ils poussent plus loin, hein. ils ne vont pas s'ennuyer... Euh, de quelques euh, détails géographiques. Hein. Mais euh, voilà, après il y a les Kaizoku, qui sont les, euh, les pirates plus traditionnels de, de pirates japonais qui attaquent des japonais aussi. Euh, donc euh, voilà. Mais ouais, donc euh, pour dire justement le, euh, le côté où euh, c'est un peu pas le choix, en fait, euh, les wakos se sont constitués notamment parce que il euh, y a eu une traque des pirates, euh, qui sont notamment les, euh, les Junchen, euh, qui sont des pirates euh, euh, mandchous. Euh, des pirates aussi euh, japonais qui attaquent les côtes coréennes au moment où en fait euh, la Corée est alliée au Japon, enfin des, ont de très bonnes relations diplomatiques et donc euh, les Taira, enfin il y a une période de trouble au Japon ou, qui va donner après euh, le premier Bakufu, c'est le premier Shogunat en fait, euh, c'est au XIIIe siècle, hein. euh, va lancer une, une opération de nettoyage en fait euh, des côtes, des eaux et traquer les pirates et il va créer pour ça une flotte. Euh, avec des spécialistes, euh, des guerriers, qui sont des vrais spécialistes du combat maritime euh, et du combat... Euh, et le problème, c'est que, bon, ben, quelques quelques décennies après, euh, c'est Kubilai Khan qui envahit la Corée. Les relations diplomatiques euh, tombent à l'eau euh, entre le Japon et la Corée. Et de l'autre côté, euh, ben, euh, le Japon s'est stabilisé, en fait, hein, euh, et euh, on n'a plus besoin de tous ces guerriers. Euh, et euh, la capitale ayant migré plus vers le nord, le sud du Japon est très très libre. Et c'est aussi là-dessus que se constitue en fait, euh, on a une bande de guerriers qui sont spécialistes en fait euh, bah, euh, du, euh, des combats, des tactiques euh, euh, maritimes, et qui bon, bah, vont se reconvertir hein, tout simplement. Hein. Donc c'est à la fois des petits seigneurs locaux, des bandes de guerriers, et euh, des, euh, ils se reconvertissent dans la piraterie. Alors, ça à... Alors ils, ont re... ils sont très ambigus. Parce qu'ils sont vus à la fois comme des héros tour à tour ou comme les, euh, les pires mécréants en fait, euh, sanguinaires, euh, parce qu'ils vont défendre notamment le Japon, enfin ils se défendent surtout eux, euh, ils vont défendre le Japon euh, officiellement euh, contre les armées euh, de Kubilai Khan justement. Euh, il faut savoir que juste avant, c'est eux qui ont sapé les relations diplomatiques euh, entre les Mongols, euh, la, première, la première ambassade envoyée euh, par Kubilai Khan... Euh, au Japon qui était là notamment pour nouer des bonnes relations et c'est eux en fait qui les ont complètement sabordés qui ont harcelé les la mission et qui finalement a dû faire euh, demi-tour euh, et euh, a décrit euh, les japonais comme des euh, tous les japonais à travers simplement cette petite bande enfin cette grosse bande de pirates euh, comme des euh, des gens cruels et sanguinaires alors que le Japon en lui-même euh, est plutôt stable et calme à cette période en fait. Et donc, euh, bon, c'est assez marrant, justement, de voir l'ambiguïté. Mais en fait, à la base, ouais, c'est vraiment des, beaucoup de guerriers euh, bah, qui se retrouvent, euh, comme après euh, des périodes de, bah, de guerre euh, et de combat, enfin, de manœuvres intenses, à plus, plus rien faire. Hein, donc, euh, et qui se reconvertissent. En plus, il y a eu des événements, des famines, qui ont poussé aussi à devoir attaquer les côtes coréennes pour pouvoir se ravitailler, notamment, aussi. Hein, ça a des, aussi des contingences très bassement matérielles et de survie, même, hein, donc... Euh, on attaquait bah, pour faire survivre sa propre communauté, quoi. Voilà. Donc, donc, non, je voulais juste savoir euh, le, à cette époque là, donc le, bon, c'était les guerriers rompus, euh, à, à l'exercice de la piraterie, enfin les moins, s'y sont faits. C'est une période précise sur quel navire ils attaquaient, les. Euh, je suis moins. <rire> Alors à cette période, bah, en fait il y, y a différents types de navires, mais ce n'est pas, pas des énormes navires. Hein, parce que j'ai notamment euh, sur les prises, il euh, les Coréens ont attrapé des pirates. Par exemple, ils, en, ils attrapent deux embarcations et il euh, y a 90 hommes. Donc euh, ouais, voilà. Après, par contre, beaucoup plus tardivement, c'est toujours les Wako, c'est la fin des wakos en l'occurrence. C'est notamment le pirate que j'aime pas mal. Euh, c'est donc euh, Wang Che. Qui euh, lui en fait euh, est un commerçant, un pirate. Il a différents noms en fait. Il est considéré comme un traître en Chine, limite comme un héros au Japon euh, parce qu'en fait il est un féodé, justement au seigneur euh, Matsura en fait. Hein. Euh, qui enfin un féodé allié, euh, invité d'honneur, c'est qui lui file carrément une une, une crique en fait euh, où il bâtit des fortifications sur son île, hein, sur la même île donc euh, euh, où il y a le siège du gouvernement euh, du seigneur. Il lui file une crique, où il bâtit un château, où il construit des navires, et notamment il a un, il construit un navire, en tout cas dans les dans les sources, etc. Euh, après, ça a peut-être été déformé, mais on, enfin, on parle d'un navire ou euh, de je sais plus combien de pieds. À, Très très grand, euh, où il construit carrément, en fait, on, le, on, le, on revoit souvent ce type de navire dans des mangas, enfin dans des animes. C'est celui où il y a carrément un château euh, sur, euh, et qui pouvait transporter jusqu'à 2000 hommes, euh, des chevaux, et il a attaqué les côtes chinoises euh, avec ce genre de navire. Donc des batailles où il y avait, euh, plus de, bon, il avait une flotte de 300 navires. Euh, il avait fédéré, en fait, euh, c'est un chinois hein, d'origine, hein, Wang Jie. Euh, qui il a fédéré euh, tous les wako en fait euh, où il a pas eu beaucoup de mal vu que euh, tendance à se fédérer assez souvent pour aller attaquer les, les la dynastie Ming en l'occurrence euh, et donc euh, donc ouais ouais non il a, il avait une flotte de 300 navires euh, sous son commandement euh, et des navires euh, voilà ce fameux navire euh, qu'il aurait construit et qui euh, enfin, qui était assez gigantesque quoi un château une forteresse en fait euh, une forteresse euh, mh, navigant quoi après sinon souvent c'était quand même enfin souvent c'était des plus petits navires hein. c'est le voilà c'est assez exceptionnel euh, des grands navires comme ça bon, on a des, des singoukobuné enfin c'est des, euh, des ouais voilà c'est il y a il y, a, y, a y a plein de types de formes à partir de kobuné après il y a plein de mix à la, à la, à la japonaise euh, et oui oui c'est il y a euh, mais c'était pas des immenses c'était pas des galions hein, la plupart du temps euh, même, même on attaquait aux sans-pannes hein, d'autres navires, navires hein. sans-pannes c'est une, hein. une barque on y mettait 20 hommes dessus bien bourrés à craquer on, profitait, on sortait de la crique euh, quand les navires passaient à proximité et puis on, abordait, euh, on les abordait en silence euh, et voilà quoi Donc alors à partir d'une petite question comme ça sur l'aspect sur la, démocratique on est parti sur plein d'autres choses déjà tu as évoqué l'aspect subversif qu'on retrouve effectivement et qui fait l'objet de beaucoup de débats au sein de la piraterie pour savoir à quel point est-ce que vraiment on a raison d'y voir quelque chose comme ça. Dans les, en France, il y a Michel Lebris, je crois, par exemple, qui en parle. Il y a un philosophe américain, anarchiste, qui, qui en parle beaucoup. C'est Hakim Bey, je ne sais pas si vous connaissez, de son vrai nom, Peter Landborn Wilson, qui a écrit justement un livre intitulé Utopie Pirate, dans lequel il s'attache beaucoup S'attache beaucoup à. Alors, il reconnaît lui-même qu'il n'a pas une démarche historique, mais plutôt un peu. Euh, un petit peu de, de prospective intellectuelle, comme ça, autour de la question de la piraterie et de la question de ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire les zones autonomes temporaires, etc. Donc, comment les, les pirates ont pu inventer, comme ça, des formes à la fois de sociabilité, de mode de résolution des conflits, de des modes de, de gouvernance selon lui euh, proches de ce que pourrait être l'anarchie, alors avec beaucoup de, de beaucoup de guillemets ou de parenthèses ou de. et autres, parce que c'est quand même un... il le reconnaît lui même, c'est un petit peu tiré par les cheveux ou exagéré ou extrapolé, mais c'est quand même un aspect qu'on retrouve toujours à la. Qui, qui est très très présent en tout cas quand on pense aux pirates. Mais dans l'Europe des Lumières, c'est assez, assez intéressant parce que en fait ça précède même l'Europe des Lumières. Déjà au XVIIe, déjà au XVIe siècle, les gueux de mer qui sont des, des corsaires, pirates, hollandais, influence, qui vont s'attaquer à l'Espagne à l'époque de, de l'indépendance des, des Pays-Bas, déjà il y a cette idée, il y a ces idées à la fois démocratiques, de gouvernements égalitaristes qui vont s'implanter, qui. Vont qui ensuite vont, vont s'aimer aussi avec euh, avec le protestantisme, avec une certaine idée de la liberté, qui ensuite vont se modifier, etc. Mais ça c'est la, la dialectique historique toujours. <rire> c'est tout sauf ça, bien sûr. Mais au moins le, au niveau voilà de la, au niveau des représentations, c'est quelque chose de tout à fait tout à fait intéressant. Donc je voulais savoir si, ce que vous en pensiez éventuellement. C'est intéressant si on, on met en perspective avec le xviiie siècle le fait que le, la révolution française et ce qui, ce qui a suivi est véritablement un, un accident historique. c'est à dire ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la prise de la bastille suivie de la suivi bah, des, de la révolution et de, tout, est, des, tout ce qui va euh, suivre on a, on a, ce qu'il faut vraiment pas perdre de vue, c'est que jamais il n'était question de, de tuer le roi à la base. Quand on, on étudie les hommes politiques de l'époque, il n'y avait quasiment aucun homme politique qui aurait voulu véritablement tuer Louis XVI. Tout ça, tout s'est emballé. C'est véritablement un, un accident historique, le fait qu'on puisse se, se passer de Louis XVI et instaurer une république qui va beaucoup plus loin que la monarchie parlementaire qu'on qu trouve en Angleterre et qui elle est beaucoup plus ancienne. Et donc je pense que de la même façon, au niveau des, des équipages pirates, on, on avait c'était un laboratoire, on avait différents types de laboratoires, et, et il faut être très prudent là aussi là-dessus, parce que les pirates étaient l'image de la société, on avait des gens qui étaient idéalistes, on avait des corsaires même, hein. alors bon c'est un petit peu particulier, je reconnais le, le, le corsaire puisqu'à la base c'est un pirate qui, qui va lutter pour le roi, donc c'est plus, on en parlait avec Olivier hier, c'est plus un, finalement un, un soldat euh, qu'autre chose, on avait des gens idéalistes, on, a, on avait des voyous et on avait également, euh, bah, il faut le dire, des psychopathes, hein. on, a, on a des histoires absolument atroces de, de torture de, de, de pirates, donc finalement la, les pirates n'étaient ni je pense pas plus mauvais ou meilleur que les gens qu'on trouvait euh, à l'époque. Et, euh, et c'est ça qui, qui fascine finalement euh, euh, avec ce mythe, c'est qu'on a vraiment euh, c'était véritablement un laboratoire, je, je pense. Quoi, la, la piraterie à l'époque, euh, qui était un parfait reflet de ce qui se passait au niveau politique dans, dans l'Europe des Lumières, selon moi. On voit un peu cet aspect-là euh, au niveau de laboratoire égalitariste, dans le fait que les capitaines changeaient souvent, parce que Ensuite je vais laisser la parole à Philippe. C'était pour dire que le, la notion de démocratie, euh, euh, selon euh, mon cher capitaine Providence, est assez simple, en fait. Mais il faut que je il faut que je, je, je, je tresse le, le portrait de, du monde dans lequel il évolue, déjà, euh, pour bien comprendre. C'est un monde qui, euh, qui se. C'est un monde futur, a priori, euh, brisé puisque les, les cartes que, euh, que je vais utiliser montrent euh, notre, euh, notre monde avec un, euh, des, des eaux qui se sont surélevées de 120 mètres. Donc, toutes les, euh, toute la carte qu'on connaît actuellement en fait, est complètement, complètement brisée. Et c'est un, un, un monde futur, dans un futur complètement indéterminé, mais... Euh, à un moment donné, euh, des, des, des, des peuples, des fragments de peuples se sont réveillés sans le moindre souvenir d'où ils venaient et se sont euh, réagrégés avec euh, des lambeaux de souvenirs. Donc euh, les souvenirs les plus prégnants euh, de la civilisation occidentale, euh, sud-américaine euh, et autres. Euh, Je n'ai pas été au-delà pour l'instant parce que la plupart des histoires se situent... Euh, euh, sur la côte africaine aussi, hein, la Missy, comme ça. Et euh, donc c'est dans ce monde-là qu'évolue euh, le, le, qu le capitaine Providence. Et de fait, en Mérovie, en l'occurrence, qui se trouve être à peu près en France, en Mérovie, la, la, la, la, la, la démocratie est une chose nouvelle. Et euh, d'après ce que le capitaine Providence a compris, c'est que la démocratie, c'est comme, comme le reste... Sauf que là, on donne la parole au peuple, comme ça, il s'enchaîne tout seul. Voilà. Donc c'est il va pas plus loin que ça et puis de toute façon il lui s'en fout parce que parce qu'il n'a pas besoin d'aspirer de, de, à la liberté ou, ou à, ou à, ou à l'échange d'égal à égal avec ses, ses pères parce que parce qu'il il, bouffe tout ce qui passe il, tout, tout, ce qui, tout ce qui passe à portée de main ça lui appartient et, et, et que s'il et qu le perd ben, c'est pas grave parce qu'il trouvera il trouvera une autre forme de liberté à conquérir le lendemain voilà Ben ouais moi on parlait des Ikki tout à l'heure justement ces communautés de guerriers qui étaient euh, plutôt on va dire démocratiques alors c'était que les guerriers hein, qu'on soit clair <rire> ça, ça s'arrêtait là donc pas les femmes, euh, pas les autres. <rire> donc euh, donc c'était quand même euh, déjà euh, bon parce que les guerriers ont déjà un statut euh, limite pas, pas tout à fait aristocratique mais, mais pas loin quoi, nobilier quoi. Donc euh, c'est déjà une élite en fait, hein. et puis ça a tendance quand même euh, au fil des siècles, enfin des décennies des siècles, à se, à disparaître en fait, euh, avec l'affirmation en fait, du pouvoir féodal, notamment au Japon, et euh, de toute manière cette bande, la, les, le Matsurato comme on parle, euh, très vite il va y avoir des petits seigneurs qui vont se... qui vont se... enfin apparaître, jaillir, et c'est l'un d'eux qui va devenir finalement le seigneur... Euh, d'un euh, clan en fait euh, mais j'ai enfin, pas trouvé particulièrement de velléité ou d'intention vraiment idéologique de, de cette forme de démocratie c'est qu'en fait à mon avis tout simplement c'est très pragmatique c'est que ça devait être le mode de de fonctionnement de ces petites bandes qui fonctionnaient le mieux, et je pense que pour les pirates, à mon avis, au-delà de l'idéologie, je pense que c'est simplement euh, bah, si le fonctionnement, euh, si les personnalités, euh, si les si les, euh, les psychologies des personnes euh, tendent vers une forme de communautarisme, de démocratie, bah, bah, ça va être le tel quel. Euh, après, on a des bandes de pirates où, euh, où euh, la hiérarchie, elle est très très marquée, et, euh, et je ce que je disais tout à l'heure c'est de l'opportunisme je pense que réellement là c'est du pragmatisme et bon on le voit hein, moi, ça, après ça, ça disparaît ça par contre oui, alors sûr, je pense bien. que sur les équipages vu qu'il bon, y, y a déjà une marginalisation donc on a une partie euh, des équipages en gros on va pas regarder exactement d'où tu viens mais après bon, c'est un peu la loi du plus fort du plus malin et du plus entreprenant du plus euh, de celui qui a les meilleurs alliés et finalement il y a toujours un seigneur qui se dessine et, euh, et des dirigeants quoi ça c'est un aspect intéressant, c'est que c'est souvent aussi vous voyez, des populations à la marge qui vont, qui vont faire de la piraterie ou, qui vont, ou dont le nom comme les Wako, va devenir synonyme de pirate. On trouve ça aussi chez, chez les flibustiers, chez les bébiennes à chaque fois, des populations un peu interlopes, à l'identité pas toujours facilement définissable et qui, euh, qui, sont, bon, qui ont un rapport proche avec la mer et dont spontanément la piraterie devient des modes de subsistance euh, les plus les plus simples, les plus les plus les plus facilement accessibles en fait. Bah là, en l'occurrence, c'est réellement ça en fait, hein, c'est que c'est le mode même le plus commode euh, pour aller récupérer les ressources, notamment les Ming en fait faire la période après plus tardive, hein, les Ming ils faire complètement les frontières, euh, donc euh, et les relations avec le Japon euh, et euh, le clan Matsura, donc il va on va dire chapote ses bandes de pirates par l'intermédiaire. Le, le chef pirate en fait est un intermédiaire. Euh, c'est surtout son pont en fait euh, commercial. C'est vraiment euh, là le plus important à ce moment-là. C'est pas d'aller euh, pirater, euh, piller des navires ou c'est vraiment d'ouvrir des routes commerciales hein, jusqu'aux Philippines, jusqu'au Siam hein. euh, et euh, donc et notamment en Chine et de s'approvisionner en denrées qui euh, justement euh, dont le, le Japon euh, utilise beaucoup, notamment la soie par exemple, ce genre de choses. Hein. Euh, et euh, bah, qui là, du coup, euh, le commerce est fermé. Et donc, bah, vu que légalement on peut plus y aller les récupérer, bah, on va les récupérer euh, d'une autre manière. Mais en fait, après, ça intègre le commerce légal euh, japonais. C'est-à-dire que cette soie arrive, on s'en fout, on s'en fiche de savoir. Je pense que dans tout le sud du Japon, tout le monde sait. Enfin, tous les marchands savent comment, euh, comment euh, ils s'approvisionnent. Hein. Euh, mais après, ça, ça intègre le. Le commerce normal en fait, hein. et ça fait partie en fait mais vraiment du, fait... Des routes, du commerce à proprement parler en fait, intra-asiatique en fait. Ouais. Hein, mais c'est pas que au Japon. De... Oui, oui, non mais moi je parle de, enfin ouais, voilà, ouais. c'est parce que c'est vraiment le, oui, la zone sûr. que je connais et je me doute que c'est partout en Méditerranée. Quand enfin... on regarde aussi la, la compagnie des Indes hollandaise, dans ah, oui. statut, <rire> il y a la course. Oui, oui, oui. Non, mais bon, on va dire que la compagnie des Indes hollandaise, elle a le soutien du, euh, du enfin, elle a des, des documents officiels, elle a un sceau, elle a un aval. Oui, le cas, Après, enfin, de... enfin, oui, oui, oui, oui clairement, les, clairement. Les, les commerçants européens, quand ils arrivaient dans un endroit où ils pouvaient devenir un peu pirates, parce que la population locale n'allait pas forcément pouvoir euh, exercer des, des fait, représailles. C'était le cas notamment avec l'esclavagisme, hein, la, la VOC, enfin, la compagnie des Indes hollandaise orientale. Donc no, officiellement, le protestantisme, bah, l'esclavagisme, oui, on dit non, mais en structures. fait, toutes les, toutes les, tous les comptoirs, euh, enfin il y avait un énorme trafic d'esclaves qui partait du Cap, enfin, mais même plus euh, du Cap, euh, enfin toutes les îles, Tanzanie, enfin ta, ça remontait, enfin partout en fait, un gros gros euh, trafic d'esclaves, et puis ça posait pas de problème, c'est normal. Alors bon, bah, si c'était répréhensible, euh, en fait, ça paraissait normal pour tout le monde, quoi. Je pense que c'est pareil avec la piraterie un quoi. Un petit peu avec la, la figure historique de Surcouf, qui était euh, à la fois euh, corsaire et qui était euh, exerçait un commerce odieux d'esclaves de, sans que ça lui cause de problème et sans que ça choque véritablement ses contemporains à l'époque. Et c'est assez euh, assez paradoxal, ouais. On a, parce que longtemps dans l'histoire française, on a idéalisé le personnage de Surcouf. Et, et maintenant c'est assez euh, un personnage assez ambigu à ce niveau et, et qui voilà, qui c'était tout à fait banal. Oui, c'est pas ce qu'on pense quand on songe à la figure de Scorsese. Ce c'est vrai que c'est pas du tout un aspect qui est mis en avant. Mais ça, si on revient donc assez au mythe justement. À la façon dont le, le pirate, alors ce que tu disais aussi, c'est le pirate qui, qui va faire fortune et puis qui va tout perdre du jour au lendemain. Ça, c'est un autre aspect qui fait rêver justement à propos du pirate, c'est ce côté... Euh... Tout perdre ou tout claquer. Oui, hein bien Parce sûr. Que, non, non, si, il y a, au y a, port, y a les putains, euh, cette conscience qu'il que peut, euh, peut, peut se faire tuer le lendemain euh, et euh, il faut absolument jouir de la vie avant que ça arrive, quoi. C'est intéressant ce que vous dites, j'aimerais réagir là-dessus. Est-ce que finalement le pirate, c'est pas le premier, euh, le premier rocker en fait, de l'histoire Est-ce qu'il n'y a pas un côté rock'n'roll avant l'heure dans la, la figure du pirate Gardez ce genre de questions pour un peu plus tard, mais oui, oui, on peut. <rire> on, peut on peut, on peut, on peut. Il y a, demander... il y a un lien manifeste entre la science-fiction et le rock, par exemple, là je suis bien d'accord. La musique en général. Entre le pirate et le rock, là, je, je... Il, va un... il va me falloir un instant de réflexion quand même. C'est plus dans l'imaginaire, je dirais, parce qu'après dans, dans la vérité des faits, je sais pas si c'était mais c'est effectivement on peut se demander. Et non, après c'est vrai qu'il y avait certains biker. pirates avec les bikers. Là oui. Mais c'est vrai qu'il y avait certains pirates comme ça qui avaient un côté flamboyant, qui voulait qui aimait s'afficher, qui aimait qu'on parle d'eux, qui aimait comme ça dépenser. Je pense par exemple à Jack Ward, qui est un grand pirate anglais qui à la fin de sa carrière s'est réfugié à Tunis. Il s'est converti à l'islam pour pouvoir être accepté sur place. Il avait un grand palais, un palais dans lequel il faisait de, des expériences assez marrantes. Il faisait des expériences d'incubation d'œufs, de poules, dans de la bouse de chameau. Donc dans son palais, les gens qui arrivaient étaient un peu épouvantés comme ça, parce qu'ils trouvaient de la bouse de chameau un peu partout. Et après, à côté de ça, le gars avait un côté un peu Robin des bois, sans, sans non plus exagérer, mais un côté aussi flamboyant. Par exemple, il est célèbre pour avoir échangé une fois toute une cargaison de vin contre une cargaison de bière parce qu'il buvait de la bière. Et bon, il y perdait beaucoup au change, mais c'était pas très, très grave. C'est le genre de choses qu'il pouvait faire comme ça sur un coup de tête. Je suis désolé, je rebondis à nouveau, mais il y avait une croyance chez les pirates qui était que lorsqu'on portait de l'or, des boucles d'oreilles en or, et ça, on avait une bonne santé. Et on avait bien sûr des pirates qui abusaient de, de ça, et c'est resté là aussi dans l'imaginaire. Et je pense que ça a vraiment euh, conforté cette idée du pirate un peu flamboyant, pour reprendre ton, ton expression. Oui, ça, pour essayer d'établir un lien avec le rock and roll, c'est vrai que c'est ce côté un peu. Il y en avait un qui se foutait la barbe en feu pour avant, euh, avant les abordages. Oui, C'était euh, Teach ou barbe noire. Ah, barbe noire. Ouais, noire il ouais. se mettait ouais. des mèches, ouais. des mèches allumées dans la barbe pour être plus effrayant. En fait, ils faisaient un peu comme ce qu'on faisait, on le faisait aussi sur les, les vergues des navires à cette époque-là. Des fois, on mettait ce qu'ils appelaient mettre la pétarade sur les, sur les vergues du navire pour, pour éventuellement bouter le feu aux voiles ennemies ou pour faire de la fumée et faire peur. Pour... <rire> C'est la guerre. Vous voulez réagir, Olivier Non, non, mais... Bah, bah au-delà du côté rock and roll euh, je pense que c'était surtout très pratique. Ah oui. <rire> Encore une fois, c'est le plus si se mettre des, des freiner, mèches enflammées de... dans la barbe, c'est très pratique. On est beaucoup dans enfin dans le paraître et dans je pense que c'est justement c'est une société euh, la société citantée qui est oui, il y a des sociétés pirates hein, en l'occurrence euh, très violentes hein, et que je enfin je pense que il euh, y a une création volontaire de son personnage euh, qui est comme on peut créer actuellement son personnage, euh, et une façade euh, assez flamboyante pour, euh, pour en imposer, pour intimider, pour, euh, pour surprendre euh, ou, ou pour se protéger, tout simplement. Oui, bon, des fois, c'était aussi une question de réputation. De faire... oui, oui, tout à fait. Par après. exemple, il y a aussi, il y a les... ça peut être à l'inverse aussi, il y a des pirates qui disparaissaient, qui se faisaient passer pour mort. Il y en a une assez célèbre, une boucanière française, comme ça, Jacotte Delahaye, qui était fille d'un Français, d'une esclave noire, et qui est devenue assez vite boucanière et qui donc s'est faite passer pour mort et ensuite s'est déguisée en homme le temps qu'elle était soi-disant morte bon ça a fini par se savoir donc là elle est redevenue jacotte de la haie et elle a pu continuer son, son activité de boucanière il y avait dans le, la même idée des pirates qui mouraient et avec des noms qui étaient repris par des successeurs qui eux-mêmes avaient des successeurs on a des pirates qui ont vécu comme ça 100 ans, 150 ans voilà, et d'où l'idée de la légende qui se perpétue. Je trouve ça fascinant, vraiment. Cette idée de fortune aussi, il y a, des, il y a vraiment des pirates, bien sûr, qui ont fait fortune. Il y en a un que j'aimerais évoquer parce qu'il qu a échoué à Nice. Peter Easton, qui était surnommé l'archi-pirate. Pas rien. C'était un grand pirate anglais, donc lui aussi dans la Manche, dans la mer du Nord, et beaucoup aussi là, vers la Terre-Neuve, où il attaquait les Morutiers notamment. Donc Peter Easton lui aussi s'est réfugié à Tunis, je crois, Tunis ou Alger, mais je crois que c'était à Tunis, à la, un peu à la même époque que Ward. Mais lui, vers 1612, 1613, il voulait rentrer en Europe et il a trouvé refuge à Nice, puisque le duc de Savoie l'a accueilli. Le duc de Savoie, qui était coincé donc entre la France et entre les États italiens, où l'Espagne était quand même encore très puissante, et qui essayait un petit peu de, de jouer des coudes, donc il voulait agrandir sa flotte. Il a vu arriver ce pirate avec une dizaine de navires, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent aussi dans ses cales. Et il en a fait un marquis, qui a épousé une Grimaldi. Et je ne sais pas si les, si les princes actuels de Monaco descendent de Peterson, mais peut-être, il hein, faudrait vérifier. On a aussi fait un de ses maîtres d'artillerie pendant les guerres de l'époque. Enfin, donc on peut voir comme ça, peut-être qu'il y, des... y a des niçois ou des gens de Villefranche, parce qu'il arrivait au port de Villefranche, de l'époque, qui se sont dit comme ça, « Ah oui, moi aussi, je veux devenir marquis, peut-être, il faut que j'aille sur un navire. <rire> » On ne sait pas. Mais donc, euh, je pense qu'on va bientôt conclure. Est-ce que vous avez d'autres euh, pirates ou d'autres... Euh, d'autres sujets à cœur par, euh, en rapport avec la piraterie Alors, moi il y a, je pensais depuis tout à l'heure aux, aux pirates de Somalie et il, y a, et, et il y a un livre qui est sorti d'ailleurs il est question de faire un film là dessus avec des, des pirates somaliens qui revendiquent une action politique Alors, c'est marrant parce que quand on parle des pirates de Somalie on Souvent, on associe à la, dans les médias ces pirates à la Ligue de l'Humanité, voilà, des gens euh, qui ont soif de sang sans foi ni loi. Et il y a des pirates qui revendiquent leur action en disant voilà, c'est l'Amérique qui est responsable finalement de la situation catastrophique de la Somalie. Et nous, finalement, bah, on ne fait que survivre. Et, euh, et très, pour moi, c'est vraiment très intéressant. Ça montre bien que c'est ce, un mythe, finalement, un peu comme le vampire. Pour moi, le, le pirate, c'est un mythe immortel. On aura toujours des matière à réfléchir sur la notion de pirate parce que c'est quelque chose d'extrêmement ambigu d'extrêmement protéiforme et il y a autant de pirates qu'il y a d'imaginaire à mon humble avis toujours pas ben justement je pense que enfin, comme tu disais pour, pour finir en fait le pirate je pense que c'est on a du mal même au delà de la définition pure et simple enfin étymologique ce genre de choses on a du mal vraiment à le définir, parce que je, il n'est pas que pirate, en fait. Qui euh. qui, qui oui, et puis bon, bah, ceux qui ne l'aiment pas, euh, quelques décennies, quelques siècles après, les mêmes communautés euh, ne sont plus des pirates, euh, voire même euh, quelques années, euh, par la suite, le même seigneur, euh, ou euh, la même, la, les mêmes autorités euh, euh, le revendiquent différemment, en fait, euh, voilà, bon, je, euh, le pirate, euh, ça se résume à... à au vol, au... On est, on est tous le pirate d'un autre. Je ouais. crois. <rire> oui. oui. Et on pourrait parler aussi, tu parlais des, des pirates de Somalie, il y en a aussi dans des trois de Malacca ou d'autres, mais oui, oui, dans le langage courant, les pirates informatiques aussi. Comme la, la mer a investi le, le vocabulaire maritime, a investi le champ informatique avec le web, etc. Et avec ses petits, ses... au ses... ses... ses... oui, oui. Parce qu'on voit le site Pirate Bay. Euh, on n'est plus dans la piraterie là, du tout. Ah avec non, la, dans, bah dans l'appellation. l'appellation. Oui, oui. Donc, il y a vraiment une différence fondamentale. Entre mais c'est intéressant de voir comment le mot a été récupéré. Oui. Et d'ailleurs, je, je me l'explique pas vraiment. Enfin, qu'on dise hacker, à la limite, le mec qui va, ou alors des, des, des cambrioleurs du net. Tu vois, mais, mais euh, pirate, je vois pas. Je vois pas. À moins que ce soit euh, ce soit simplement euh, celui qui est dangereux du simple fait qu'il se met en marge et qu'il euh, menace le système. Et parce qu'il est, il est à l'extérieur, il veut le rançonner. C'est bon. euh, ça, euh, certainement. Oui, peut-être. Euh... C'est aventurier. Ouais. Hum. Alors, euh... ouais. Il y a un glissement de sens, justement, avec le, les pirates informatiques. Euh, et pirate, quand même, légalement, enfin, juridiquement, c'est violent. Euh, un acte de piraterie, c'est pas anodin. Euh, c'est ben, même euh, l'une des premières... Euh, on va dire que c'est des, des, les prémices du droit international, en fait, la piraterie. C'est l'une des premières lois sur lesquelles euh, les pays... Plus euh, le, la piraterie, le... La, les le combat, voilà, le, le, le combat contre la piraterie, en fait, c'est-à-dire euh, les eaux territoriales, ce genre de choses. À quel, à quel moment je peux, à quel moment je peux euh, poursuivre euh, des, euh, des actions juridiques euh, contre euh, bah, un pirate français, par exemple, qui a sévi sur les mers de France euh, et euh, qui euh, s'expatrie. Euh, enfin bon, bref, très tôt, en fait, déjà dès le Moyen Âge, euh, on voit apparaître un code euh, qui est euh, partagé, euh, bah, notamment en Méditerranée. Hein, euh, qui, euh, qui est partagé par différents pays et pas, for et pas nécessairement des pays alliés là où ils se rejoignent justement et là c'est dès qu'on touche justement au commerce à la route et à la liberté d'entreprendre et enfin à la liberté des nations, des états des enfin des nations, des états au Moyen-Âge peu... mais en tout cas des, des puissants euh, là on devient un vrai danger euh, je le... pense peut-être à la limite c'est là-dessus que ça peut se, se rejoindre c'est pas c'est il y a une volonté à mon avis politique euh, ou en tout cas idéologique, de, de désigner euh, les petits truands, euh, les délits informatiques comme, du pirate, comme de la piraterie, parce que c'est vraiment violent en fait. Hein. Euh, dans les textes, euh, alors oui, c'est romancé, les pirates, on a des sources où, où, où, où on se rend compte que pas c'est pas forcément si violent, mais en tout cas, l'aspect juridique... Euh, la piraterie c'est un acte très violent et qui est fortement réprimé hein. c'est la mort le, hein. le, je veux le dire, pirate euh... pour moi c'est celui qui s'affranchit de la civilisation et qui est mis à l'index finalement euh, un petit peu comme avec le phénomène de la mafia il y a des mafieux ouais, qui mais disent... ça, est ce que c'est pas la volonté d'un état de, oui, oui, de, je... de le mettre parce qu'en fait les mais pirates justement... on se rend compte qu'ils sont très très insérés en fait mais finalement ça, dans, la, ça... dans la société c'est même ils sont peut-être même euh, ils ont même compris voilà comme bah les oui. mafias en fait voilà. ils, jouent des, ils jouent de la société c'est le problème de ses failles et et ils sont tour à tour marchands. C'est là où euh, on revient enfin, à la officielle. subversion, justement, oui. en disant, voilà, vous nous considérez comme des pirates, mais finalement, qui est le pirate, au fond Oui, ouais, donc, voilà, ouais, tout à fait. <rire> Je suis bien d'accord. Est-ce qu'il y a des questions dans le public Oui, bah viking en fait c'est un terme qui est un peu polysémique, viking c'est plus faire le viking, c'est une activité, c'est un peu, ça peut être piller, ça peut être faire le pirate, ça peut être faire le mercenaire, ça peut être, ça dépend un petit peu de... des circonstances. Je sais pas si le terme de piraterie est forcément très, parce que qu'il pouvait attaquer plus des... l'activité est assez, assez précise, c'est pas... Non, il y avait déjà beaucoup de bateaux, peut-être de plus petite taille, mais je. Disons, s'ils si... Si s'attaquaient entre eux, on pouvait les considérer comme des pirates. S'ils vont attaquer quelqu'un d'autre, dans ce du là ça rentrera plus dans ce qu'on peut appeler l'activité corsaire, peut-être. Mais c'est des... des définitions qui ne sont pas... pas très, très. Euh... Oui, c'est ça. Mais ça, c'est assez comparable quand c'est des ils, ils attaquaient pas que la Chine. Hein. Ils attaquaient la Chine, les, les bateaux, les marchands chinois euh, quand il fallait récupérer les cales pleines de soie parce que les Chinois ne commerçaient plus avec le Japon. Mais enfin, il y avait quand même des marchands qui sortaient du Japon, hein, euh, oui. qui, euh, qui sortaient de la Chine. Hein. Ils allaient les, les rançonner allègrement. Et il y avait même parmi les pirates. Des, des commerçants chinois. C'est-à-dire que, en fait, euh, c'est pas qu'un réseau de piraterie, c'est aussi tout un réseau de contrebande en fait. Euh, là, c'est vraiment, vraiment particulier, après. Hein, euh, euh, on les associe à des pirates. Bon, ils ont attaqué aussi des japonais, ils s'en sont servis pour se, aussi pour régler des conflits euh, entre seigneurs locaux. Euh, euh, voilà, quoi. Mais alors que les vikings, c'est un clan. Enfin, c'est vraiment... Là, là, même les matsuras se cachent derrière un intermédiaire qui est un seigneur pirate et c'est lui qui attaque la Chine c'est pas un clan euh, viking qui attaque euh, qui attaque les qui attaque les côtes ou euh, mais voilà donc c'est il y a une nuance qui veut rien dire hein. c'est juste de la ça c'est de l'apparence en fait tout simplement mais euh, elle est là quand même c'est la légère nuance Et c'est lié aussi au fait au développement du droit en fait parce que le oui, tout à fait ah oui le parce que le droit y a une... à l'époque euh, à l'époque de des Waco ou à l'époque des, des pirates, euh, des pirates plus classiques, et plus élaborés, justement du fait des activités maritimes qui ont contribué à la création de ce droit international et ce qui va permettre de définir le pirate. Tandis qu'auparavant, bon, il y a des gens un peu méchants sur l'eau, mais.. <rire> C'est pas forcément très très très bien défini. Ben justement, parce qu'on parlait, il disait là, on n'est plus dans la fantaisie. <rire> Qu'est-ce que pour toi, en fait, qu'est-ce qui différencie le pirate, euh, enfin à quel niveau tu, tu ou pas, hein, euh, le pirate euh, réel, entre guillemets, ou en tout cas euh, l'image populaire qu'on peut en avoir, ou la réalité historique, de, de ta manière d'aborder la piraterie, en fait, euh, en fantaisie, justement C'est ma manière, enfin, toi, toi la, la vision que tu as... Euh, le... Comment toi, en fait, tu... Euh, après, parce que je pense que chaque auteur de fantasy aborde à sa manière euh, euh, la piraterie, toi, justement, de quelle manière, enfin, en quoi ça diffère, euh, euh, sur quel point, justement, tu, tu diffères de, de la piraterie standard, on va dire, de la piraterie euh, historique ben, J'essaie de ne pas la regarder du tout, en fait. Et, et, euh, parce que je voulais que ce personnage soit, soit, soit juste pur, par rapport à, à une idée qu'on se faisait de, de, du pirate en fait je, le pirate c'est celui qui est sur un bateau qui va euh, qui va aborder un bateau qui va lui, qui va le piller qui va le couler ou va voir le voler et puis jeter tous le, euh, tout, tout les tous les ennemis par-dessus bord et, euh, et, et puis qui fera le, la même chose le lendemain ou trois semaines après euh, c'était ça, uniquement ça que je voulais, parce que je voulais avoir les mains libres ensuite pour euh, faire de ce personnage euh, une, une sorte de guide de ce monde. Mais ça n'a ça, ça pas été le cas dès la première, euh, dès le premier texte, mais je me suis rapidement aperçu que c'était exactement ce que je voulais faire, euh, voyager dans ce monde-là et, et le montrer. Et je le faisais par les mers. Bon, ça c'était... Euh, euh, voilà. Et, et euh, là, quelle, quelle manière... Plus jouissive existait-il que de le faire avec un pirate qui n'en était pas un, qui était juste un type que tout le monde détestait, euh, que tout le monde craignait, et qui avait qui avait des concurrents. Alors, euh, il dit euh, j ai, j ai, la démocratie, il s'en tape un peu, mais euh, si si le, si le votait le capitaine provisante voterait certainement à droite, hein, pour euh, parce qu'il était plutôt pour pour la libre entreprise. Et il y a une il y a une des nouvelles où il rencontre ses euh, ses confrères. Euh, euh, ses confrères pirates, ils sont très très colorés, très bigarrés, ils sont complètement tarés et il euh, y en a un qui, qui est euh, euh, qui qui n'est pas qui n'est pas lui-même puisqu'il est il est, est la marionnette d'un sorcier vaudou qui, qui est à plusieurs milliers de kilomètres. Un autre qui est un qui est un archevêque déchu euh, qui, euh, qui continue à, à prêcher à coup de, <rire> à coup de fouet. Bon, enfin euh, voilà ils sont, euh, ils sont tous très très colorés. Je voulais voir cette, cette couleur aussi. J'étais peut-être j'étais peut, peut euh, euh, euh, inspiré par, euh, par une certaine forme de, de, de pirate qui n'existe pas du pirate fantasmé. Euh, je voulais rester là-dedans. Je voulais pas aller dans le concret. Surtout pas pour ce monde-là. Voilà. Je voulais rester dans le mythe, exactement. Je suis anachronique si je dis calico diac. C'est pas euh, parce que Melville, euh, a, je me souviens oui. plus des dates en fait. Mais, euh, oui. mais est, il est cuistaux, euh, Long John Silver on n'a pas. Il n'est pas. Après, il y a plusieurs en Méditerranée. Il y a les, les frères Barberousse qui ont, qui ont profondément influencé l'image aussi du pirate comme ça, flamboyant, richissime, puisqu'il était devenu à la fin grand amiral de l'Empire Ottoman, qui a eu une influence assez durable dans, dans l'imaginaire collectif. Il y, y en a pas mal aussi au début du XVIIIe siècle. Il y a Barbe Noire qui. Qui est, assez, qui est assez important aussi dans le, au niveau du mythe, je pense. J'ai bien aimé ça, en fait. Les, les, euh, je joue beaucoup avec ça aussi, la couleur des barbes. Qu'est-ce qu'ils avaient à ce pas Alors, euh, j'ai un petit garçon de 6 ans et il adore aussi les pirates. C'est peut-être euh, ma faute. et euh, Il, euh, il, il, il, il, il s'invente des, euh, des, des pirates, Alors, barbe bleue, barbe rousse, barbe rouge, barbe jaune... Barbe, barbe violette, alors après, il vient me dire, papa, dire, ça existe bien, barbe verte, il existe, je, je, je, si, tu veux, si tu veux. Et euh, l'imaginaire fonctionne sur, sur, sur, ce, sur ce simple euh, point de détail euh, mythique, en fait. Mais après, si, de... si tu veux une réponse plus... d'un point de vue peut-être plus littéraire, je pense que défaut, qui a beaucoup défini le mythe du pirate aussi, dans ces dans ses récits de vie de pirate qui qui s'est inspiré de faits réels, mais qui a quand même un petit peu arrangé, modifié, romancé, et qui a vraiment défini ouais, le, le pirate des Caraïbes tel qu'on le conçoit, ça c'est assez flagrant. Euh... Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'île au Trésor a été écrit au 19 siècle, et, euh, et donc comme tu... On... En parler, mais Long John Silver, c'est une sorte de syncrétisme en fait, hein, de, de plusieurs pirates et déjà au 19 e siècle, on est, on est un peu nostalgique en fait, de, la, de la figure du pirate. Donc euh, cette nostalgie, fatalement, on arrive à un maniérisme. En, les pirates sont toujours plus euh, barbares, toujours plus euh, hors, euh, hors de la civilisation et, euh, et donc voilà, c'est là où vraiment le mythe commence à, à, à se forger. Avec, à partir de personnages, je parlais des personnages de faux, mais ce qui est assez drôle, c'est que même au, au 16e, 7 e siècle, les témoignages de marins étaient, euh, et, on les prenait vraiment, euh, on les prenait pas vraiment au sérieux. Il y avait vraiment des erreurs, des exagérations, des problèmes de traduction aussi, avec des nouvelles éditions de livres sur les pirates où on disait non, là, il y a, il y a une erreur ou un témoignage qui, qui portait à caution. Et, et donc, du coup, euh, voilà, c'est quelque chose qui était vraiment extrêmement vivant. Et il y avait, il y a, on était loin vraiment de la rigueur euh, historique qu'on pouvait attendre euh, de ce genre d'études, puisqu'on parlait aussi de romans. Il y avait aussi les, les récits de survivants, de naufragés, qui racontaient des expériences horribles. Et les éditeurs leur demandaient de, euh, demander à, ces, à ces pauvres gens d'exagérer. Alors après, on parlait de cannibalisme, d'actes de, de, de sauvagerie. Et là, et là c'est là, véritablement, on a commencé vraiment à, à bien diverger de, de, la, bah, de la figure historique du, du pirate, pour partir sur du, vraiment à la limite du surnaturel, hein, avec les histoires de fantômes-pirates, le navire fantôme aussi, euh, bien sûr. Hein. D'où a... le fait que le pirate se marie aujourd'hui très bien avec les genres science-fiction ou fantasy. Sinon, ça aurait été des petites frappes, juste. Sinon, okay. Ça aurait été correct historiquement. Je vous avais fait une petite liste, mais j'arrive pas à attraper le, le Wi-Fi de l'université. Non mais c'est trop tard maintenant. Mais, mais c'était une petite liste de d'ouvrages de, de, qui me semblait bon de, de, de visiter peut-être s'agissant des, des, des pirates. Alors on a on a fait les classiques. Il y a à notre époque et puis plutôt plutôt du, du, du côté des littératures des imaginaires, Tim Powers. Dans un premier temps, Tim Powers, c'était sur des mers ignorées. Euh, qui a dont, dont, dont on dit que ça a été le point de départ euh, de, euh, de Pirates des Caraïbes. Hein, euh, voilà, qui l'a inspiré. Euh, un petit peu plus lointain, on a évidemment Robert Howard euh, qui, en marge de Conan, euh, nous, nous, nous, a, nous a donné certains bons textes euh, très très très enlevés avec le personnage de Red Sonia, par exemple. Son si la Rouge, qui est, qui est une pirate. Euh, plus loin, on a Leinster aussi, mais qui n'est euh, plus disponible. Alors, ça, c'était du pulp, la piraterie de l'espace. Le euh, peuple. C'était. Euh, euh... On va des pirates de l'espace. On, on aurait dû aborder les pirates de l'espace. Avec Honor Harrington euh, de, de Weber. Euh, quelques, euh, un, un auteur, Simon Green, qui, euh, qui ressort aujourd'hui euh, avec Trackmore qui ressort aujourd'hui en, en édition poche, après tant d'années euh, passées euh, dans l'oubli. Euh, voilà, bon, j'en avais quelques-uns, mais j'ai donné quelques noms, c'est bien. Ouais, on peut ajouter, chez Tolkien, les, les corsaires d'Umbar, qui sont directement inspirés des corsaires barbaresques, en l'occurrence. Et même le mot de corsaire, c'est très intéressant que Tolkien l'utilise, parce que Tolkien, en général, il préfère éviter les termes latins, d'origine latine, il préfère utiliser un vocabulaire vraiment anglo-saxon. Et corsaire, ça c'est vraiment même limite un mot français. Quoi. Et Tolkien donc, va l'utiliser vraiment sciemment pour faire référence aux corsaire barbaresque. Et si on regarde le Umbar, sur la carte des terres du milieu, c'est un peu Alger à l'envers en fait. Alger à l'époque ottomane. Mais là justement, on sur... parlait des... Des, euh, du glissement où c'est devenu des images et des... Euh... Enfin des, euh, des caricatures, euh, notamment dans le jeu de rôle. Et il y a un jeu de rôle, c'est les secrets de la 7 mer, hein, donc euh, où il y a une partie sur les pirates et un des PNJ en fait s'appelle Rice euh, et c'est le PNJ euh, mort, euh, enfin mort euh, euh, en un mix empire ottoman, enfin ce qu'on veut, c'est c'est gros mix, hein, c'est c'est euh, un jeu avec des c'est du carton, c'est de l'Europe, enfin l'Europe monde carton pâte en fait d'entre le le 16e, 17e, 18e, quoi, et justement, John Wick en fait. Euh, alors, je sais pas si, si c'est une erreur ou pas, euh, ou s'il a, il a fait exprès, ou s'il a pas fait gaffe, mais en fait, c'est simplement le Il donne le terme de capitaine euh, en tant que nom euh, de pirate, en fait, d'un grand pirate euh, corsaire. Euh, il donne, euh, c'est son, ça devient son nom en fait, euh, alors que c'est simplement le terme capitaine en fait, Rice. Ben oui oui tout à fait mais justement c'est associer l'image du, du raïs en fait aux au, au pirates aux corsaires euh, barbaresques quoi enfin voilà quoi ouais, tout à fait, tout à fait hein. Bien, merci merci beaucoup merci de, merci de... Ah ah